Lorsque vous êtes connecté à Discord, vous pouvez accéder à vos paramètres son et vidéo en vous rendant en bas de l'interface, puis vous cliquez sur la roue crantée. Dans les paramètres utilisateurs, rendez-vous dans voix et vidéo et sélectionnez le périphérique d'entrée, généralement le micro de votre webcam ou un micro que vous auriez branché à votre ordinateur, le périphérique de sortie qui sera soit vos enceintes de haut-parleur, soit un casque. Je vous invite à utiliser le mode détecter la voix plutôt que le mode appuyer pour parler. Par défaut, Discord détecte automatiquement la sensibilité de la voix. Il vaut mieux la décocher et aller placer le curseur de sensibilité le plus bas possible, sans pour autant être complètement à gauche. Enfin, si vous rencontrez des problèmes de son, je vous invite à décocher les options telles que suppression du bruit, ou encore annulation de l'écho et réduction de bruit et détection de la voix avancée. Pour cliquer les paramètres, il vous suffit de cliquer sur le bouton ESC, comme échappe, ici en haut à droite. Et vous réintégrer le serveur sur lequel vous étiez connecté. La